L'autre jour, je bossais tranquillement chez moi et il y a mon pote Julien qui m'a proposé de partir quelques jours avec lui au Cap Ferré. Sur le moment, avec le boulot que j'avais, je me suis dit que ça serait compliqué et après une courte réflexion, je me suis dit, allez go Je la backpack. Ah, ah est bah, a... oh, putain, un gage ça! Un gage ça! Non. On vient d'arriver au cap Petite planche, petite bière. Ça va, Juju? Yo! Regarde par la fenêtre. Mila. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé ou que tu aimerais en tout cas un jour voyager en travaillant. Et si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Alexis Pino et sur cette chaîne, mon objectif est de te partager mes astuces et mes outils pour te montrer que changer de vie n'a jamais été aussi simple. Donc si toi aussi ça te tente, abonne-toi. Travailler à distance et puis voyager en même temps, tu verras que c'est pas si compliqué que ça au final. Pour ma part, j'ai monté une entreprise qui est dématérialisée, donc c'est quelque chose qu'on fait, ça veut dire que mes salariés peuvent voyager tout en travaillant. Donc même si demain on prend des bureaux, ce sera très certainement des bureaux style un peu coworking nomade, c'est-à-dire que tu peux venir euh, au bureau pour retrouver l'équipe, tu peux très bien travailler de chez toi, tu peux avoir des motifs familiaux qui font que tu peux travailler ailleurs, tu peux aussi travailler en voyageant, c'est un peu des bureaux ouverts, des bureaux libres. Pour le moment, on n'a pas de bureau, mais c'est quelque chose qu'on aimerait évidemment mettre en place. Avoir des bureaux, c'est bien, ça permet de retrouver du monde, mais être tout seul ou voyager, bah parfois, ça permet aussi de se concentrer. C'est pour ça qu'on garde un peu cette liberté-là. Donc, je te propose de te donner ma méthode pour que toi aussi, tu puisses l'appliquer très facilement. Alors, comment ça fonctionne Eh bien, premièrement, te conseille d'abandonner un peu le système horaire et de passer plutôt à un système d'objectifs. c'est à dire que moi par exemple dans mon entreprise, mes salariés euh, sont censés être joignables de 9h à 18h. en revanche ils sont pas obligés d'être présents et de travailler de 9h à 18h. En revanche ils vont avoir tout un tas d'objectifs euh, auxquels ils vont devoir répondre dans la semaine et c'est surtout là dessus que je vais du coup pouvoir les juger plus que sur les horaires. Si tu veux en savoir plus sur ce point, je te partage dans la description un petit lien. Euh, tu cliques dessus. C'est un formulaire qui te donnera accès à un document, euh, qui est un document interne à mon entreprise et qui explique tout ce fonctionnement. C'est un document qui peut servir pour toi si tu gères une entreprise ou même pour ton patron si tu veux lui soumettre des idées. Normalement, c'est un document qui est plutôt confidentiel ou en tout cas euh, réservé à l'interne euh, dans mon entreprise. Mais bon, là, j'ai décidé de te le partager, donc euh, c'est dans la description. Du coup, dans mon entreprise, mes salariés peuvent voyager en travaillant. Et là, pour moi, c'était l'occasion de le faire pour la première fois. Je travaille très régulièrement à distance, souvent assez loin de chez moi. Mais là, j'ai essayé de vraiment faire un nouveau format de travailler d'une nouvelle manière. J'ai essayé de voyager en partant travailler avec mes amis. Et c'est vrai que c'est un bon format parce que euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'imagine je prends pas énormément de vacances je prends une semaine où vraiment je déconnecte à 99% une fois dans l'année mais sinon à part quelques jours que je pose par ci par là et que j'essaye de cumuler avec des week-ends pour me faire des, des, des, des petites phases de repos bah, je prends pas tant de vacances que ça et du coup je me suis dit que ça pouvait être un bon compromis et c'est vrai que quand on est entrepreneur on pense plus à poser ses vacances mais euh, on prend des vacances on prend des jours de repos quand ça devient nécessaire et ce qui est marrant avec la méthode que je vais t'expliquer là, c'est une méthode assez peu répandue je pense, c'est que beaucoup de mes amis, de ma famille, de mes clients, euh, pensaient que j'étais réellement en vacances ou alors que je bossais un petit peu, alors qu'en fait euh, il n'en était rien vu que je bossais euh, quasiment des journées complètes. Et euh, je vais t'expliquer tout ça. Le seul truc, c'est que j'ai réussi à bosser tout en profitant. Donc ça a commencé comme ça. Le matin, je me réveillais assez tôt. Euh, généralement, alors je ne sais pas combien de temps tu prends toi pour, pour euh, prendre ta douche, euh, prendre ton petit dej, etc. Bref, moi je prenais suffisamment de temps pour qu'à 6 h du matin, euh, précisément, je puisse commencer à travailler. Alors oui, ça fait un petit peu tôt, mais le gain, le plaisir que j'avais à côté, c'est pas comparable. Donc à 6 h je commençais à travailler et en fait, je travaillais jusqu'à midi ce qui me faisait au final 6 heures de travail plein. Vraiment là je m'arrêtais pas pendant 6 heures. Et c'est un moment au final où euh, bah, je plaçais euh, mes rendez-vous, où je plaçais euh, mes appels téléphoniques, euh, où euh, je faisais tout ça. Et de 6 à 9 heures à peu près, bah, c'est le moment où justement c'était calme. Donc j'en profitais pour faire des tâches où j'avais besoin de personne, où j'avais juste besoin de me concentrer. Donc au final avec ma méthode, j'arrivais quand même à faire euh, des rendez-vous, à, à voir mes clients au téléphone, etc. Simplement, je m'organisais pour que ce soit plutôt le matin que l'après-midi. Ce qui est sympa, c'est qu'on n'est pas dans son décor habituel, donc même en travaillant dans ces conditions-là, on a déjà l'impression d'être un petit peu en vacances. Après, euh, du coup, vers midi, bah, là, je mangeais avec mes amis. Euh, alors parfois, je décalais un petit peu, ça dépend, mais voilà, vers midi, on mangeait tous ensemble. Et l'après-midi, en fait, c'est là où je profitais vraiment de ma journée avec mes amis. Bonjour, c'est le taxi. Le taxi. Allez, c'est parti. Ah, pas mal, ah. ah. Bonsoir. Euh... C'était soit faire du one wheel sur la plage face au soleil, soit, soit euh, faire du soleil sur la dune du Pilat On a choisi euh, faire du one wheel sur la plage parce que c'est hyper stylé Donc c'est vrai que le matin eux ils faisaient souvent des activités où j'étais pas là, mais on se débrouillait pour faire les meilleures activités l'après-midi, on s'était un petit peu arrangé comme ça. Donc quand je dis que je profitais l'après-midi, en fait j'étais toujours disponible, j'avais toujours mon téléphone avec moi et si jamais on m'appelait, si jamais il y avait une urgence ou quoi, je pouvais répondre. Mais l'idée c'était que je décroche à ce moment-là et d'ailleurs ça a très bien marché vu que personne m'a dérangé pendant ce moment-là. Mais voilà, j'étais quand même disponible en cas de pépin parce que voilà, j'ai des clients qui eux travaillent dans ces horaires-là, si jamais il y avait un problème il fallait que je puisse répondre. Et donc j'avais expliqué tout simplement à mes équipes que s'ils avaient des choses importantes, ils me contactaient de suite. S'il y avait des choses qui étaient un peu moins importantes qui pouvaient attendre une après-midi, et ben dans ce cas-là, tout simplement, ils pouvaient me laisser un message. Alors nous on utilise Slack. Je euh, C'est un outil que je recommande pour laisser des messages instantanés. Si vous aimez beaucoup l'audio, Discord, ça marche aussi. Et ensuite, dans l'après-midi, euh, vers 18h à peu près, j'essayais de trouver un endroit assez calme, un bar ou un espace de co pour me remettre à travailler, je travaillais à peu près deux heures tout dépendait des besoins évidemment Aujourd'hui on a un peu travaillé en dents de scie c'est à dire qu'on a travaillé ce matin cet après-midi, on est allé à la dune du Pila etc et là il est 18h à peu près, 18-19h et voilà j'ai encore un peu de boulot pour finir ma tout do et là on va se poser pour bosser deux heures et après on va shooter le coucher de soleil et après on va se rentrer voilà. Donc au final je travaillais 6 heures le matin, 2 heures l'après-midi ça fait une journée de 8 heures à peu près classique. Euh, ça m'arrivait de travailler moins, ça m'arrivait de travailler plus. Comme je le disais tout à l'heure, mon but à hein, moi, c'était surtout de répondre et de remplir mes objectifs de la semaine. Ce que j'ai réussi à faire durant cette semaine. Et en travaillant de cette manière, j'ai un peu combattu euh, un syndrome que j'ai, qui est le syndrome du salarié. Qui est d'avoir l'impression que si on n'est pas de 8 heures à 18 heures au travail, euh, on n'a pas été très productif. Et travailler avec des objectifs, c'est bon pour ça aussi. Et d'ailleurs, pour notre organisation, nous, sous forme d'objectifs, justement, on travaille avec euh, Azana, qui est un outil vraiment incroyable je sais pas si tu connais si ça t'intéresse en tout cas bah dis le moi dans les commentaires et peut-être que j'en ferai une vidéo dessus finalement voyager en travaillant c'est pas si compliqué que ça euh, c'est quelque chose qui se fait très bien en fait il faut juste avoir une restructuration mentale, alors parfois c'est pas toi qui dois avoir cette restructuration là, c'est ta hiérarchie, j'en suis bien conscient mais voilà il faut avoir cette restructuration mentale d'un schéma vieux du 18e siècle qui est métro, boulot, dodo et qui a été imposé par des vieilles et des grosses entreprises. Maintenant on arrive dans, une, dans un air où au final, on peut être entrepreneur, on peut être assez libre, euh, créer ces choses, etc. Et même dans les entreprises dans lesquelles toi, peut-être, tu travailles, euh, on peut être beaucoup plus souple, c'est le cas de la mienne. Et du coup, voilà, si tu arrives à avoir cette restructuration-là, à travailler autrement mais en te faisant plaisir, tu verras qu'au final, tu seras beaucoup plus productif. Et si tu as des objectifs et que les objectifs sont atteints, c'est gagné. Si tu as envie de travailler dans une entreprise comme la mienne, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air. Et en tout cas, si la vidéo t'a intéressé, bah, je t'invite à t'abonner parce qu'il va y avoir plein de vidéos comme ça sur la productivité, sur le développement personnel, sur euh, voilà, plein de choses, tous les hacks que j'ai au quotidien et qui me permettent justement d'aller plus loin, euh, d'être une meilleure version de moi-même, que ce soit dans le travail ou que ce soit niveau personnel. Et je te remercie beaucoup d'avoir regardé celle-là jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt. Ciao.